Wara ça va tous les frères, c'est David Pokémon Pokémon on on se retrouve pour une nouvelle Wingman Volcanman. Mais Cette fois-ci, j'ai vu du café, du coup, bah, les effets sont un peu différents Mais c'est pas grave, on va s'amuser Nice, je me suis fait crossfire Il y en a un qui a 28 h Écoutez ce doux son ASMR des chips mmh. C'est bon je déguste dans votre compagnie des chips au vinaigre C'est bon J'envoie des Pokéballs Dans la double d'or Ok Ok nice as Need to reload man. Re need to reload. C'est où là man Nobody is caché d'ici. I don't see personne Tu vois des trucs OK, j'ai vu un truc. Aïe, je pensais. Aïe, il va me tuer. Aïe. Je prends des balles. Aïe. Hey man, what are you brawling man Couscousland land Putain c'est pas drôle, ils sont pas forts Moi bon ouais, ça c'est le talent mec <rire> <rire> Mais c'est parce que j'étais FK aussi mec J'étais kick Parce que j'étais parti faire un truc intéressant Ok les deux ils sont là là C'est Hamuk, Hamcha Flashoum Jigaloum Je me suis fait nec Je me suis fait Technayum Technacum mais Mec je me suis fait Technaikum. Attends j'avais pas un Kevlar et un casque Depuis quand le, le Tech-9 ça fait 100 dans la tête Bon Je sais pas j'ai pris un moins -temps. pourtant je croyais que j'avais un Kevlar à moins que ça fasse vraiment sang dans la tête avec un casque, je sais pas. Bah je joue là. Oui non mais ça c'est dans tous les Wingman Vodka que t'es en 1v2 mec. Ferme ta gueule. C'est où la man Il est où le 1v2 Et la souris elle est par terre. <rire> Et alors Ça c'est le talent ça Moi j'ai le 1 kill de la win Si on a gagné c'est uniquement parce que je suis revenu <rire> tu sais, En vrai je serais pas revenu tu les, tu les aurais 9-0 <rire> Putain les globales qu'est-ce que c'est des polos putain Ah mais c'est un bot là Putain sale merde Non par contre là je vais pas, je vais pas baiser des merdes par contre Enfin pas à ce point Haruk! Harburg! I take the boat man! Wow! Ok, c'était nul. Ok, on va voter une pause. Oh, je me suis donné mal à la tête là! Putain, mec! Attends, je vais couper pour être sûr que le rendu, il est bon. Ah, enfin, je veux dire qu'on entend le son, quoi. C'est <rire> Ok, je reprends l'enregistrement. Il y a tout qui a l'air d'être bon. Euh, donc, le bot est parti se suicider. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Tu peux te recours. Quoi Non, attends, non. Là, j'étais sur sa tête. Voilà, bon, j'ai tiré. Alors, ok, j'ai le temps de réaction d'une banane à cause de la vodka, mais... Mec, j'ai tiré, là. Il devrait être, prendre une tête, au moins. <rire> une tête. Hé, hey, mec, tu veux pas prendre une tête Easy, man T'es Mec t'as un bruit qui bouge ambulant mec, vraiment. Tu vois un quoi ouais. Eh hey, mais attends, j'avais pas acheté une UMP Ah si, <rire> je l'ai pas utilisé, nice. <rire> ok, j'ai. Je... un bruit qui bouge ambulant mec. T'es au courant de ça Un bruit qui bouge ambulant. Ouais Mec tu fais du bruit, tu bouges en plus. Mais je sais, c'est parce que j'ai pris un peu de poids. Ta <rire> Mec ta 6 de cadet parle pas moi j'ai 0,000 J'ai 0,28 de KD man Y'a pas une balance de machin C'est où que tu vas le KD Mar tu mets plus de statistiques Attends il ah, faut que je cherche un truc sur google euh. Euh, Un graphique Oh ça casse les couilles putain Quoi Arrête de mentir man Arrête Stop mensonge man Il va t'enculer mec hein Haz Man hizip Ah oh, merde j'ai tapé sur la souris, ça fait mal. Tech de Scoussousman Best BOP ever Tiens Quoi Fils de pute Wouah Je suis jamais mis, c'est pas très dédié tout ça Voilà je shit Halaka Nakamura Oh Dja Merde il était où Dja <rire> Et pas moyen, okay. allez on doit faire un... On doit Hop continuer, là. Allez, on... Next gams euh, Par contre j'aurais peut-être pas le temps de la finir mais au calme Putain mec il y avait marqué chargement sur mon grade cru que j'étais passé global Oh le couscous Ah mon couscous Hey Hey Merde c'est tombé Ok petit moment Ah sa mère Va faire du tapping LOL ya <sus> Anakamura <sus> <sus> c'est tellement nul mais c'est tellement sûr médiatisé que ça fait mal à la tête ouais ouais Anakamura <sus> <sus> is ping the, the... the dromadaire man you know